Bonjour Ophélie Mortier. Bonjour Amine. Alors, ravi de vous rencontrer. Alors, vous êtes responsable de la stratégie d'investissement durable chez De Growth Peter K, Mais justement, si on vous rencontre aujourd'hui, c'est pour une raison très précise, c'est qu'il y a une actualité à travers un homme très connu, en tout cas dans le monde de la finance et Larry Fink, qui est donc le patron du fameux fonds BlackRock qui gère 7000 milliards d'actifs sous gestion. Et là, ah, Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais il tape du poing sur la table parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de transparence par rapport aux chiffres donnés par des sociétés cotées, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Euh, je voulais simplement vous poser la question, puisque c'est le cas aussi de Groove Petercam. vous êtes investi dans, dans ces aspects-là. Est-ce qu'on a passé le stade du greenwashing Aujourd'hui, ces sociétés cotées vous prennent au sérieux ils sont obligés parce que depuis plusieurs années maintenant la pression n'a fait qu'augmenter donc euh, la fait une étape supplémentaire. On a une pression de la société civile, on a une pression réglementaire au niveau des entreprises on a une pression aussi économique quand l'Europe s'engage à être neutralité carbone à 2050 les entreprises doivent se mettre en marche Merci. également. Donc euh, le greenwashing devient très difficile et de plus en plus réglementé et puis les entreprises comprennent que ça fait partie vraiment pour des risques et des opportunités euh, d'anticiper et de suivre ces risques climatiques. Alors, Ophélie, comment faites-vous, vous, vous, personne physique, je veux dire, mais aussi votre équipe, pour suivre de près l'impact environnemental négatif ou positif de ces sociétés cotées. J'imagine que ça ne se trouve pas comme ça dans un bilan un rapport annuel, il faut chercher. Alors ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des rapports de climat, des rapports de durabilité des entreprises qui ont comme je l'ai dit, compris qu'elles avaient à suivre et à s'adapter. Donc on a des informations sur les émissions carbone, c'est aussi beaucoup de travail, de recherche et de dialogue avec les entreprises pour comprendre les ambitions qu'elles ont en matière climatique, et comment ça impactent leur business, comment elles anticipent, comment elles mettent en place des changements pour justement toujours réduire ces, ces émissions carbone pour être alignées de plus en plus avec les accords de Paris. Alors beaucoup de travail en amont clairement de votre part et de votre équipe de recherche. Mais est-ce que ça signifie que ces entreprises peuvent se retrouver forcées jusqu'à changer leur modèle économique oui, c'est ce qu'on a vu avec plusieurs secteurs, comme on appelle les secteurs dits « transition ». Le secteur énergétique, par excellence, le secteur de génération d'électricité, a dû vraiment revoir le paradigme de business pour être de moins en moins dépendant du pétrole et de l'énergie fossile et se retourner de plus en plus vers l'énergie renouvelable. C'était vraiment une obligation économique pour survivre. Si Total Shell a été, ont été des investisseurs précurseurs dans l'éolien, dans le solaire, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles ont compris qu'il y avait un changement de paradigme, et c'était changer pour survivre ou il n'y a plus de survie. Alors imaginons qu'une société cotée, que vous auriez en portefeuille, fasse par exemple la bêtise de ne pas vous écouter ou écouter votre équipe de recherche. Quels sont les moyens incitatifs, on va dire, pour les forcer à rentrer dans le droit chemin, si je puis dire alors, il y a toujours le moyen, évidemment, de l'engagement individuel. Donc, on va être assez formel avec des lettres en disant qu'est-ce qu'on attend, quels sont nos objectifs. Ça, c'est une façon de faire. Plus efficace, je pense aussi, c'est l'engagement collaboratif avec des initiatives comme Climate Action 100, qui représente 50 000 milliards de dollars sous gestion et 371 investisseurs, des acteurs financiers. C'est une association. Euh, c'est en fait. une initiative, voilà, une organisation qui regroupe des investisseurs institutionnels et qui font pression sur les entreprises comme vient de le faire Larry Fink, pour avoir des ambitions climatiques crédibles et réalistes. Il y a évidemment aussi le, la résolution euh, d'actionnaires au niveau des assemblées générales, on l'a vu euh, sur des assemblées générales de Exxon, de Chevron, euh, pour avoir plus euh, de transparence sur la stratégie climatique. Et puis après, vraiment, en, en ultime ressort, quand on a fini toutes les différentes étapes et que vraiment on voit qu'il n'y a pas satisfaction a pas et on n'est pas rassuré sur... Euh, comment le risque climatique est un risque existant n'est pas pris en compte, on va vendre la position. Alors, en 10 secondes, est-ce que c'est déjà arrivé, Ophélie, de devoir vendre une action parce qu'on n'a pas écouté vos recommandations On a vendu certaines actions parce qu'on n'était pas suffisamment rassuré sur leur intégration du risque climatique, qui est un risque matériel et qui fera qu'on n'aura pas euh, la survie de la société. Merci Ophélie, merci pour ces explications sur ce qu'on pourrait appeler une forme d'activisme environnemental. Merci à vous. Merci Amid.